Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on est sur l'urbex, en journée Et je suis avec qui Allez Tonton Snake Salut tout le monde <rire> Donc du coup, ben on va aller dans un endroit plutôt sympathique, une maison de retraite abandonnée. Allez, on va voir tout ça et c'est parti parcours on va pas croiser de monde ou ça serait bien de croiser en fait un club d'urbex ah ouais ça serait bien ça les personnes qui, qui viennent ici un peu pour prendre des coups quoi. Ah, voilà. ça, et une voiture de et du monde on bon les amis il y a des voitures donc je pense qu'il y a des personnes donc il va falloir faire attention parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber Ah. Bonjour Ah Ah Airsoft ah. D'accord Alors ah, on oui, ne peut être pas Bonjour Bon oh. euh, ce serait que vous mettiez euh, bon, je sais, euh, de vers le, le, le balcon là, tout à côté. et comme ça nous on n'y va pas. D'accord On ne dérange pas si on filme de loin tout ça. Non, non, si on regarde un peu, ok pas. Ok, super. Bon, bien merci B. Ben. Merci. Bon, on partir alors euh, Donc, euh, tu as une tête là, en euh, haut du balcon, tu ne vas pas et tu ne tires pas. Ouais, on peut passer le couloir Tu peux genre. passer le couloir mais tu ne tires pas, genre par exemple, si t'as la fenêtre en face d'abord, tu ne tires pas vers la tête ici. On va dire, je suis on peut juste Ok. On peut juste ici euh, tout le long du balcon. Super, donc, merci. Merci. Pas du tout s'il ah y a des parties d'air Ah oui ça craint pas. C'est-à-dire que le bâtiment est solide. C'est nickel ça. Ouais. Bon alors on va en profiter pour vous raconter un petit peu. Euh, on a un peu peur au départ parce que. On va un voilà, des, tout on va faire sur tout l'étage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reconnecter. D'accord, le rez-de-chaussée et l'extérieur. ça, Vous avez tout l'étage, bon, voilà, vous okay. pouvez vous balader partout. Euh, ok, d'accord, on fait ça. Okay. Okay. Ah, le ah, rez-de-chaussée, si vous oh, y descendez, bon bon bon vous avancez, hein, par contre. D'accord, Ça c'est une Oh, dis donc, il y a la caméra aujourd'hui. Salut Bonjour. Salut. Et pour monter en hauteur, on fait comment On passe par où ah, En ah. hauteur, encore au-dessus en Oui, c'est le toit. On a vu qu'il y avait des mecs qui vont dans le vide sanitaire Salut Ah, les coms Non, ils oui, vont pas y aller. Voilà. Okay. Et à la limite, après quand... À imit, quand on a fini, on vous le dit, on descend et euh, on filme un peu dehors et après on s'en va, nous on va pas rester non plus. Euh... Non. Ok, bon là, on, on, on, euh, on va envoyer une game entre le rez-de-chaussée oui, oui, oui, et l'extérieur. Ok, voilà. d'accord. C'est chaîne YouTube vidéo. Ouais, on a chaîne voilà. YouTube. On va couvert, mais non. Quoi, du coup, un peu de orbex, euh... Ouais, euh, lui il a une chaîne de reptiles les reptiles moi sur les frelons ah, et en, on rajoute du leur de tout. D'accord, mais c'est pas de euh, qui se fait mort aussi Si, c'est ça. Ah, ah c'est ouais, mais... ah, ça. Ouais, vidéos, et si vous foutés, avez euh... moi je euh... pas les serpents, j'ai putain un enfant si qui avait, avait des euh... choses avec une <rire> <les des rire> dans un enfant euh, non, mais pas du tout ce qu'il faut c'est trop ah, bien, Si vous avez des lampes, il y a aussi le sous-sol qui est à euh, un côté très... Après on a les lampes torches, je l'ai appris. Ouais, bah, il y a, a un pris, côté quoi. très... Vous euh, ah n'allez ah pas, vous dans les sous-sol après ouais. On va faire l'étage et après on ira au sous-sol du coup. Comme ça on vous laisse à... Vous allez passer dans le récoucheur, c'est d'accord. Ok. Dans le sous-sol, il est juste en bas d'escalier. Vous allez voir, aussi, c'est pas très grand. Après, je sais pas si vous avez le matériel qui est derrière. Du coup, c'est la première fois qu'on vient, on a repéré ça sur... J'ai cherché sur internet et je suis venu une fois pour pouvoir en fait. Ouais ouais. Et euh, du coup on s'est organisé ça. Ok d'accord. Bon, bah, écoutez, oui. ah, si, si, mais, si vous continuez en fait sur le côté là, vous allez derrière ce bâtiment. Enfin, est, vous allez vous derrière. On un tout petit Et peu, peu. c'est en haut des marches. Ouais des marches, ouais. Et vous avez un petit crématorium. C'est euh, euh, euh, ouais, un ancien crématorium. Ici, je sais pas si vous mais avant c'était un sanatorium. C'était Les genre de maison de retraite, non Non ou pas Et Ouais, on lui.. Ouais, c'est là où les gens vous finir leur vie, c'est pour ça qu'il y a un dans en rouge à côté. <rire> ça faisait quand même tu dans un truc comme ça, peut-être. Ouais, voilà, c'est <rire> bien. André, je pense que ce bâtiment-là, il est assez dangereux puisqu'il va y avoir des murs quand même. Je sais qu'il y a des murs porteur, qui va être compliqué, tout ça. Ouais, il n'est pas lourd, ça va Ouais, voilà, Merci. Merci. Ouais, C'est nickel, c'est sympa en fait. Pas ce nous ont dit, le secteur où... Après, tout l'étage, tout l'étage, tout le tour de l'étage, on peut le faire. Eux, ils vont faire rez-de-chaussée et ah, dehors. Okay. Et après, quand on veut aller au sous-sol. Après, mais tiens, à la limite, tu peux filmer d'une ouais. fenêtre. D'une fenêtre, tu Tu les vois passer. Hein. des gens qui font de l'air soft, c'est des, des endroits normal pour ça, donc on partage le territoire, on finit, on le laisse, on fait attention une batterie avec ce, avec ce GoPro. Ouais, mais je vais dire, en fait. Non, mais pas sur la, la 7. Ah, ouais. Non, mais c'est pas grave, après j'aurais juste fait, à... c'est pour acheter ouais. J'aurais juste à changer de GoPro en fait. Ah, euh, je vais ouais. mettre la carte SD sur le... Oui, voilà. La laine de c'est la cuisine. Il ouais, y a des routes, c'est euh, la cuisine de... des petits vieux. Franchement, au niveau point de vue, c'est énorme. C'est qu est... quand même pas mal la, la journée, quand même. Parce que la nuit, tu vois pas autant de choses. Hein. On va essayer de trouver le crématorium après. Là il y a moyen de faire des photos là. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Qu va. Allez go Ah, on a pas mal de marques, on va monter tout là-haut. C'est la muraille de Chine. Pour aller voir un crématorium. Faille péter la gueule. Là je te filme au cas où. <rire> Faudrait, <là. rire> ah ça fait le buzz. Un gros titre à la grosse gamelle de, de Toto Snake. Là, tu commences à la rapproche-toi du bord Tu Il va pas arriver jusqu'au bout là. Ah elle était au bout là on va y arriver, je suis On va arriver. On Faut trouver, on va y là ah, j'arrive Regarde, <rire> ben il y a Scream derrière toi <rire> Regarde, t'as le tapis rouge oh. C'est pour les stars de YouTube, ça Un petit peu ouais. Ça sera mieux quand on descendra. Demain, je vais avoir des courbatures. Ah, ça ce sera peut-être plus dangereux de descendre. Alors fais gaffe, ça glisse. Hein. Ouais. Il est pas sur les côtés. Après dans mon malheur, je me suis sûr de randonner. Ça adhère très très bien là. Hein. Ah. Toi par contre ton 5 diciers et toi. Ouais. Pourtant j'ai des chaussures. Oh, regarde. J'ai ce tour de sac trop là. De randonnée. Bah oui mais pourtant j'ai des chaussures de sécurité aussi. Ah ça je vais faire le tour. Ça, ça ah, c'est là où ils brûlent les jambes. C'est ça. Alors ça c'est le très important. C'est-à-dire que, en fait, je reprends en dessous. Le potentiel il est pas très sportif. Alors, je maintenant la a C'est là, vous voyez, là vous les personnes âgées les personnes en fin de vie. Et ce bâtiment là, c'est là où on incinère les où on, les, je souple, où on justement les personnes euh, qui sont décédées. Donc c'est un ancien euh, crématorium, d'après ce que nous ont dit les gars qui faisaient de la faute. En fait je te filme, ça, je garderai ce que tu as dit. <rire> J'ai pas besoin de le répéter. Là c'est parti pour la redescente. Donc ça peut être dangereux. En espérant ne pas tomber. Allez Allez Allez, allez. Dédé il a l'équilibre d'un frelon. Dommage ça m'a été la GoPro Je me suis mangé T'es chaud patate Ça va tu pas ouais. fait mal Non mais j'aurais pu, je me manger l'arbre ça. Par pas contre, euh, fais gaffe à l'escalier parce que là, ouais. là c'est les fesses qui vont avoir mal. <rire> déjà eu des marques. Moi je suis content de de mettre au bord. Pour pouvoir se retenir sur un, sur un muret. Non, bon voyons à la descente. Ah tu veux qu'on passe par le bord Comme ouais. ça tu mets une main tu vois. Mais en fait le problème c'est que c'est très, très très très glissant et c'est les feuilles qui nous font glisser là. Moi, ouais, J'ai un gros plan sur toi, tu, tu glisses. Euh... Ouais. Voilà. J'aurais ah. un dernier souvenir pour ta femme. excusez pour ta femme. Voilà comme il est con connement, comme il est mort connement. <rire> c'est ça, c'est ça. Ah, attends ne bouge pas. T'es accroché là. Abonnez-vous! Vous voyez le risque qu'on prend pour vous, les amis? Non, on rigole, on s'amuse. Mais il faut faire quand même attention, surtout quand on fait de l'air ping, de l'urbex. Voilà, toujours faire attention, se mettre en sécurité. Bon, voilà les dédés, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo urbex vous a plu. Nous, ça nous a plu. Oh putain, on a ouais. adoré, c'était vraiment super. Je pense qu'on reviendra. Ouais. On va revenir avec des amis. On va essayer de faire des vidéos plus détaillées. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Tonton. C'est pas filmé pareil. C'est d'autres angles. Il y a des choses que vous avez vues sur ma vidéo que vous n'allez pas voir sur sa vidéo. Mais des choses qu'on va voir sur ta vidéo, qu'on ne verra pas sur la mienne. Donc on vient voir les vidéos. Et je vous dis à très bientôt les DD